La façon dont je suis, c'est mon choix, c'est ma façon. Peu importe ce qu'ils font, je suis comme ça. Parce que je n'ai pas donné cette liberté à qui que ce soit. Que quelqu'un puisse me faire paniquer, que quelqu'un puisse me mettre en colère, que quelqu'un puisse me rendre heureux, que quelqu'un puisse me rendre malheureux. Que Ces privilèges, je les ai gardés pour moi. Il est temps que vous le fassiez aussi. Parce que si quelqu'un d'autre peut décider de ce qui peut se passer en vous en ce moment, n'est-ce pas l'esclavage ultime n'est-ce pas